pour ajouter un titre tout au début de la vidéo nous allons aller dans projet ajouter un clip titre on clique au milieu et on tape le titre de la vidéo ici on peut changer les couleurs le type de police la taille de la police et ces deux éléments permettent d'aligner horizontalement et verticalement le titre. De base, on voit qu'il y a des petits carrés derrière. Il s'agit là de la transparence. Si on rajoute ce titre et qu'il y a une vidéo ou une image derrière, alors on verra la vidéo et l'image par transparence derrière. S'il n'y a rien, alors on verra uniquement du noir par derrière. On clique sur « OK ». On a donc notre titre clip et on le place sur la table de montage, ici même. Donc On voit ici qu'il y a le moniteur de projet qui permet de visualiser cette partie-là de la table de montage et on voit qu'il y a bien le titre qui s'affiche.